Ah là là, vous souvenez-vous de l'ancien Ennemis, de mes toutes premières vidéos Les vidéos où j'étais encore jeune, les vidéos où j'étais encore innocent, les vidéos où je découvrais YouTube, le montage, je découvrais l'échec, l'époque où j'étais... actif et bah ouais aujourd'hui on va refaire ces vidéos mais en mieux. En fait on va juste rejouer au jeu auquel on a joué. Et aujourd'hui on va se retrouver sur Warmax.io Vous savez que c'est un jeu classique de cette chaîne, c'est voilà, on va reprendre la vidéo, bref, salut mon ennemi, c'est aujourd'hui une nouvelle vidéo, voilà, j'ai pas fait l'intro, je suis mal poli, oui et alors. à l'inverse des jeux populaires genre euh. Ou, euh, euh sly putain slicer.io ça reprend le même principe, t'es un verre tu manges des boules lumineuses pour grandir, et euh, Et tu peux tuer les autres si tu collisionnes avec ça que comme ça, voilà, aucun contenu sexuel bien sûr, on s'en rappelle bien de celle-là aussi de blague On a des petits bonus aussi également comme ça. Il essaie de m'avoir, lui voilà. Donc, je suis tu comme ça, et on a des petits bonus. On peut les voir en haut à gauche de l'écran. Euh, voilà, donc, en gros, voilà. Je vais être votre guide un petit peu. Si je me permets, de, voilà. Euh, ennemis, euh, c'est plus ennemis maintenant, c'est The Guide. On est sur le territoire. Vous pouvez voir en, en bas à droite votre euh, petite map qui fait plaisir. Tu peux courir en cliquant comme ça, mais tu perds la taille en fait. Bref, W c'est pour s'arrêter et E c'est pour devenir transparent. Donc, là, on peut pas le faire, hein, mais quand euh, notre petit verre là euh, aura grandi et aura bien durci, euh, ben, on pourra euh, l'activer. Donc, on est parti oh, ben, déjà prendre ça. Voilà le petit bonus de la vue. Du coup on a dit au centre de la map, on n'est pas au centre de la map On n'est toujours pas au centre de la map Oh l'enculé le Vous avez vu ça le bonus ça spawn juste sur lui quoi Alors fais voir un petit peu l'échelle du classement là euh, C'est Ah ben bah, on est tombé de l'échelle On y va, on va euh, assiéger le Ça c'était limite mon pote Oh là là mec il s'est fait entourer là, j'assiste à une scène de crime là Et là il y en a un par là qui va mourir Ah bah c'est moi, c'est moi qui suis mort <rire> Oh, il reste des petits restes là. Oh là là là là, perfection! Toujours rester à côté des gros, comme ça s'il meurt et ben t'as le gros lot, toi. Voilà. Oh, un aimant! Ça, c'est magnétique, ça forme absolument tout. On voit pas que je Oh là là là là, mec! J'ai là. Oh là là, mais ils sont tous morts, c'est excellent! Bon, là, le problème, c'est qu'il faut pas se précipiter euh, malgré la joie. Parce que, du coup, là, c'est il y a tout le monde. Il y a toutes les queues qui se traversent. C'est vraiment. Euh... Du coup, euh... lui, va mourir. Lui, c'est sûr qu'il va mourir. J'en <rire> étais sûr. Il est allé. Voilà, là, tu vois, on va pas prendre beaucoup. On va en prendre un petit peu. Mais on va s'assurer que tout ce qu'on. Le peu qu'on prenne, on le prenne, quoi, tu vois. Oh, mais perfection, mec! Là! <rire> ouais. Mais gros, c'était quoi ce spawn kill? Par contre, le premier est à 158 000 quand même. Moi, je suis à, je suis à 26. C'est Comment il a fait le mec geek toute la journée? Comment ça se passe? Oh, le mec, il est orange. On peut pas le tuer lui. Du coup, on va attendre qu'il meure. Oh là là là là, parfait! Hop, oula! Lui, il a eu un bon réflexe. Moi, je l'aurais pas eu. Ah, c'est ça, bouffer tout, me laisser rien. <rire> y'a tout qui est parti en 2 secondes, mec. C'est excellent. Ah non c'est pas excellent en fait, c'est super chiant, euh, révolution Du coup, oh, oh mais c'est gratuit ça, mais qu'est-ce que... Oh là, oh là là là là là là là, eh pour player nope. Oh là <rire> mec je suis choqué quoi Mec, j'étais tellement petit que quand j'ai disparu, j'ai rien laissé quoi J'ai aucune masse de matière quoi, vraiment rien C'est humiliant mec, je me fais humilier depuis tout à l'heure a pas un moment où je pourrais avoir de la gloire Tiens, dans ta gueule arc-en-ciel, voilà ah ça fait du bien là. Oh euh, con. J'ai cru que j'allais mourir. Voilà. Merde. Merde. Oh merde. Oh. court. Non Oh merde, ils nous ont pris en tenaille, c'est con Oh là là. Oh, ah ben ça On n'a pas le bonus mais on l'a tué. Du coup on l'a tué. Pourquoi on récupère pas son putain de bonus oh, mais c'est cadeau, c'est gratuit ça. Oh là là, mais c'est double gratuit. Là mec, attention. On prend déjà ce qui est accessible à nous. Mais j'ai bugué c'est quoi ces bugs C'est pas moi, c'est le réseau. Ah, j'assume pas. La défaite, elle est pas du tout due à moi, quoi. Ah oh, bah, petit cadeau, euh... C'est le mec de tout à l'heure. Oh, ça, ça fait du bien. Ça, c'est comme avoir un... Ça fait du bien. Oh, putain, mais vous avez vu ça Je l'ai tué au moment où j'allais mourir. Du coup, bah, je suis pas mort. Alors là, tu vois... Non. Mais quoi Mais je me suis arrêté Oh non, j'étais presque J'ai peur, mec, lui me fait peur. Parce que genre, là, lui, me voit, mais moi, je le vois pas. Il s'est fait tuer Oh On est 50 cinquantième Non, non, mec. Putain, mec, je suis tellement fort. Oh là là. L'enculé, il a pris Vous avez vu ça J'ai vu un truc, là, non Non. J'ai cherché, c'est comme ma dignité. Je l'ai vu Ah bah, non, en fait, non. Oh, non Mais on a méga mal géré, quoi En plus, on aurait pu... Bon bah du coup voilà les amis c'est déjà la fin de la vidéo, euh, courte mais sympathique euh, N'hésitez pas à la liker si euh, vous l'avez aimé, pourquoi pas, et si vous l'avez pas aimé, bah dislikez là euh, Et puis, euh, et puis bah voilà, et euh, voilà je sais jamais comment faire mes, mes outros Genre euh, ce dis, c'est salut tout le monde, peace Enfin c'était du coup MDR, moi j'ai rien encore pas ouais, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à me conseiller, on pourrait, euh, je pourrais faire quelque chose avec euh, Sur ce, euh, bah, à bientôt, et euh, Issou hein, j'ai envie de te dire Are On bat les couilles frère.